Là, ça a commencé. Alors, coucou la famille, je m'appelle Samy j et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec quelque chose d'assez différent, de spécial quand même. J'ai décidé de commencer un segment où je vais interv interviewer certaines personnes pour parler de leur expérience, leur couples, leurs relations, l'entrepreneuriat, vraiment beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, je vais commencer avec Franck et Camille qui, eux, ont un compte Instagram qui s'appelle « Je suis parce que nous sommes ». Un compte vraiment où ils partagent leur vie, leur vécu, leur couple, leurs expériences, leurs moments. Et quand on regarde, c'est vraiment plaisant à voir, c'est vraiment beau à voir. Et on se dit, bon, l'amour est si beau, quoi. On peut tellement aussi tomber amoureux, etc. Donc, ouais. je laisser l'opportunité de leur connaître. Je vais leur donner le temps de se présenter. Puis, il y aura des questions pour mieux leur connaître, pour mieux comprendre comment est-ce que l'idée est venue, comment est-ce qu'ils gèrent le travail, la vie privée, la vie publique, etc. Donc, Camille et Franck, je laisse la parole. Hello, donc nous, c'est Camille et Franck, du, euh, du suis Instagram, Instagram, je suis parce que nous sommes, comme tu l'as dit. Oui, et, euh, Je commence, euh, je commence, j'ai 30 ans, je suis tape de web, et aussi euh, à mon compte, euh, je fais euh, des photos et j'administre des comptes Instagram. Mm -hmm. Moi je suis Franck, originaire du Sénégal, je suis développeur de, de, de formation parce que, euh, que école de commerce et euh, à mon temps perdu avec Camille, j'essaye de devenir modèle photo. Ok, parfait. Fait, je vais vous montrer un exemplaire de leur page. Comme vous voyez ici, esthétiquement parlant, c'est très beau. Voyez le coup, en les petites caresses, les couchers du de soleil, des poses un peu coquines, etc. On <rire> a l'ambiance entre vous deux. Et je pense que vous avez voulu parler d'un moment marquant qui vaut tous, c'est celui-ci au coucher du soleil. Parlez-nous parlez un petit peu. ouais c'est vraiment euh, un moment qui a été assez fort euh, pour nous. Mm -hmm. euh, en fait, c'est parce que nous sommes avant tout... Euh, un point euh, par lequel on peut partager euh, un peu nos moments idéaux. Mmh. Donc, en fait, entre l'inattendu euh, et euh, on va dire réfléchir, euh, hein, puisqu'on travaille énormément sur euh, nos contenus, que ce soit textuel ou que ce soit photographique, mmh. euh, derrière, en fait, euh, une fois qu'on est immergé dans nos, à, nos moments, comme celui-ci c'est un coucher de soleil, un lever. Oui, un lever, oui, pardon, excuse-moi. Ouais. Oui. Euh, donc on, on prévoit, hein, mais une fois qu'on est dedans, c'est tellement magique. Euh, c'est vraiment une c'est vraiment un plaisir de voir partager euh, quand on y arrive euh, ce genre de moment. Pardon, voilà. voilà. Donc, reste, je peux ajouter, okay, pour euh, cette photo-ci en particulier. On s'est levé à 4h30-5h, préparé le café et monté à Montmartre. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, Montmartre, c'est quand même un compte très fréquenté. Et à cette ce heure-là de la journée, on s'est dit, vas-y, on, va, on va capturer chez vous euh, un lever de soleil, vraiment un lever de soleil authentique en buvant un café et en montrant la compétition à ce faire-là. Donc on s'est retrouvé à faire cette photo. Il était littéralement presque 6 h mois. Donc, et on a, je me suis quand cette photo, elle nous parle parce que ça montre vraiment l'autodétermination. Parce que pour qu'elle trouve ce moment-là, il faut vraiment être, on va dire, déterre comme le dit en France. Et il faut vraiment montrer ce moment-là. Et aussi, derrière, il y a vraiment un travail photodéantique, il y a un travail de retouche, il y a un travail de balance des couleurs pour pouvoir obtenir vraiment ce visuel, en fait. Au-delà. Autant, en fait, des fois, ça prend les photos, et ça ne donne pas vraiment ce qu'on a en tête. Là, on a voulu vraiment montrer, en fait, ce qu'on avait, ce qu'on a vu. Oui. Et cette cet imaginaire aussi qu'on se fait, euh, de, des moments. Voilà. En gros, c'est ça le fond. Cette photo-là, ça représente énormément de photos, puisqu'il mène, mmh. euh, la perfection photographique, euh, qu'on essaie mmh. euh, de montrer, et en même temps, un peu de notre intimité après, ouais. euh, je, je vais laisser le temps, euh, le temps à l'interview de, de, de, de couler pour qu'on puisse expliquer réellement ce que mmh. ça signifie. Je pas que parce que je sais que euh, j'imagine que tu vas poser la question pourquoi c'est pourquoi ouais, ça. Non. Ouais. Donc, on va te laisser euh, ton interview et par la suite, <rire> on va expliquer plus amplement pourquoi on a choisi ce nom. C'est parfait. Bon, en particulier, quand j'ai lu le nom euh, au début, je suis parce que nous sommes, une personne, ça peut être du genre. Donc, sans quelqu'un, je ne peux pas être quelqu'un, c'est du genre. C'est un peu comme si on s'attachait à ou bien on donnait notre identité en fonction de ce qu'une autre personne pense de nous, tu vois, un peu. Mais je sais que c'est un message assez profond, c'est plus profond que ça. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas quelqu'un, tu n'es pas ta personne. C'est vraiment comme je suis parce que à cause du monde autour de nous, bon, il y a quelque chose valeur plus importante, plus significative que quand je suis toute seule. Donc, vraiment, oui. qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le je suis parce que nous sommes. Euh, en fait, je vais t'expliquer. Je suis content de, de t'entendre d'abord déjà le dire pour ça parce que tu as tout à fait raison. Et tu as, as compris ce que ça voulait dire dans ton sujet parce que littéralement, ce nom-là, on aimerait que ça parle à tout de sa façon, on ne va pas forcément notre façon de, la, de comprendre ce nom-là, mm -hmm. c'est une phrase philosophique. Moi, euh, j'aime bien la raconter, c'est une phrase que j'aime bien raconter par rapport à Kubuntu, parce que mm -hmm. je pense que ça vient de Kubuntu, en fait. Mm -hmm. euh, la philosophie est une philosophie qu'on appelle Kubuntu, qui est une philosophie euh, sud-africaine tout euh, la petite histoire un blanc qui arrive en, en Afrique du Sud dans un village pauvre où il y a des enfants, une dizaine d'enfants qui sont assis qui n'ont pas mangé depuis un moment. Le blanc, il prend de la nourriture, il n'a pas assez, mais il a un petit truc et il voulait donner ça à un seul des enfants, mais il ne savait pas qui choisir, du coup il les amis en compétition. Il, avait, il, a, il a posé la nourriture dans un coin euh, où il les a demandé de courir pour aller chercher. Et à sa grande surprise les enfants sont arrêtés ils sont tous allés, et au lieu que les personnes mangent tout et se rassasient, ils ont mangé juste une fois de Et finalement, oui. ils n'étaient pas pleins, mais ils étaient heureux. Oui. Le, ils ont posé la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas couru pour aller pour bien manger finalement Ils ont oui. ça sert à quoi que moi je mange et que les autres avec qui je pleine tout le temps en faim finalement oui. Euh, mieux nous tous on a faim, mais au moins on a mangé quelque chose tous ensemble. Mm. Ça a vraiment marché dans nos loups et on s'est dit, euh, notre compte Instagram, vu que finalement on a envie de proposer quelque chose de de de de de quelque... de est <rire> qui est vrai, mm. qui de vrai, en fait, de de vrai, qui est vrai, qui est vrai, qui est de de de il et avec les textes comme on a dit, on est est pour que les gens puissent lire les textes que nous mettons dans dans dans notre dans notre dans commentaire mm -hmm. ça, ça peut inspirer quelqu'un et ça peut aider peut-être quelqu'un qui voulait laisser tomber quelque chose à aller du nous donc tout le jeu ça comme ça finalement nous on est le premier parce C'est notre tout qui aime notre travail si par exemple on peut faire une photo et qu'on n'a aucun qu like ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont intéressés on les va arrêter. au moment quand on, mm -hmm. on a quand même des gens qui nous follow et qui aiment ce qu'on fait finalement là mm -hmm. À, à, à donner du meilleur, donner le meilleur de nous, donner un meilleur contenu. Voilà. voilà. Oui. On est vraiment sage, et relativement humble aussi. C'est qu'on est, qu on est, on est assez humble, euh, malgré tout. On partage, je euh, qu'on partage un peu d'intimité, mais mmh. on essaie de le faire de manière très humble. Dans le sens où on a vraiment partagé de euh, partager des moments de bonheur, que beau. On a mmh. tout monde, mais pas d'une manière. Euh, euh, on papier, mm. Vraiment, il faut partager l'image pour faire sourire. Parfait. Et il peut arriver que sur notre compte, euh, on le voit un peu moins de campagnes touchés au lit. On le fait naturellement, <rire> on le fait chaque vidéo, on le fait les week-ends. Euh, il peut arriver qu'on soit dans un hôtel 5 étoiles euh, ou dans un coin qu'on a pris. C'est qu'on aime bien. Ouais, ouais, ouais, le, oui. Non, c'est montrer les montrer l'image, la photo. Oui, oui. oui. Et c'est bon ça s'en vient avec ma question parce que vous vous postez vraiment du tout vos expériences vos voyages tout votre quotidien comment est-ce que vous faites euh, pour équilibrer en fait parce que j'imagine à un moment donné vous pouvez vous dire oh là peut-être on dévoile un peu trop est-ce qu'on doit faire ceci comment est-ce que vous trouvez cet équilibre de vraiment juste poster vraiment ce que vous trouvez qui est comme juste qui est juste ouais exactement euh, on ne se pose pas vraiment la question un peu euh, du bon sens. Les l'impression d'infection qu qu'on poste de l'intimité, uh -huh. l'ambiance de nos photos est intimide. L'ambiance, mm -hmm. les couleurs qu'on y met, la chaleur, mm -hmm. la douceur, les gestes mais au final, il n'y a rien qui est dévoilé. Ok. Rien est dévoilé. Et euh, malgré tout, même si on poste euh, peut-être pas mal de choses, euh, c'est vraiment un gros travail qu'il y a derrière et de même la n'est jamais forcément euh, montrée hein elle est peut-être même plus montrée sur euh, nos Instagram respectifs mm -hmm. que sur, euh, sur Instagram parce que c'est le vrai que les gens en fait quand on regarde notre Instagram d'un coup ils imaginent on crée oui, oui. un livre oui, oui, oui au final on n'a rien dévoilé <rire> ouais, c'est quand même vrai, c'est quand même vrai. Mais, pas comme si vous voulez l'avez aujourd'hui. Je me suis chicanée avec Franck, mon papa, etc. C'est juste jamais, on ne saura jamais ce oh, qui se passe dans notre intimité. Oh, ouais, c'est vrai. Au ça. Moins, ce on montre ce qu'on a envie de montrer. On est mm -hmm. comme tout le monde. On se dit, ouais. oh, oh, comme tout le monde. <rire> Mais <rire> comme, voilà, notre but c'est de chanter du beau. Oui, pas c'est Lorsqu'on va faire deux jours sans se discuter, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. <rire> la vérité. Non, parce que, derrière, notre, derrière notre Instagram qui est très, très perfectionniste. Pas, pas parfait, mais perfectionniste parce qu'on essaye toujours de faire au maximum pour que les couleurs aillent, pour que tout va bien. Okay. Donc, euh, on, a, on est littéralement deux personnes, finalement, un homme et une femme, qui mm -hmm. ont chacun ses limites. Ouais. Ça veut dire que sur mon Instagram personnel, je me concentre au travail, je me concentre de vaper, de faire un truc, moi, mes trucs. elle sur Instagram, mais sur le nôtre, on va euh, le, on réfléchit. Euh, de réfléchir sur comment notre quotidien va être… Euh, Même sur les stories, hein. euh, on Vous ouais. voilà. devez être trop. Mais derrière, on aimerait que les gens comprennent qu'il y a vraiment deux, deux êtres humains. Oui. Ce n'est pas, pas, voilà, pas parfait, ce n'est pas du football goal qui ne se prend jamais la tête, qui est oui. heureux, On est quand même heureux. Hein. On est heureux et complice <rire> on se prend la tête comme tout le monde, on est comme Dans ouais. est on, on, peut, on peut se chercher pour le Nutella qui est fini, on peut se chercher pour qui est vie. Voilà. Effectivement. Et c'est ça, vos pages donne vraiment cette image de gaieté, de bonheur, de joie, vraiment quelque chose de beau. Est-ce que, en tout cas, je vous connais déjà personnellement, je connais la dynamique en, de, dans votre couple, mais en, en regardant encore les photos, en ces, ces complicités-là, comment est-ce que... Bon, c'est vrai que bon, je vais, je vais dire quel est le secret derrière votre complicité, mais comme, comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être Franck est peut en train de taper, toi, tu es en train de travailler. À un moment donné, comment est-ce que vous gérez vos différences et comment est-ce que vous faites jusqu'à... Euh, pour arriver à un point où vous êtes complémentaire ou d'autres personnes... Oui. Et les défauts de l'autre, de savoir que bon, là, je vais être un peu plus compréhensif, plus patient. Comment est-ce que vous gérez toute cette ambiance-là? <rire> Alors, pour moi, il faut voir ça un peu comme euh, le yin et le yang. Voilà. Deux le yin et le yang. Ah, le yin et le yang. Ah, ouais. voilà. c'est deux complémentarités. Il y a mmh. le blanc n'existe pas sans le blanc et le blanc n'existe pas sans le noir. Mmh. C'est un peu comme ce qu'on est, lui, il se considère comme la lune, l'argent, voilà. Donc on est totalement différent. Uh -huh. On n'est pas le gris, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mélanger les choses pour avoir une harmonie, une homogénéité. Okay. On arrive à se compléter pour journer et trouver un équilibre. C'est plutôt ça. On arrive à trouver un équilibre par rapport à nos, à nos différences. Mm -hmm. famille, ah, je vais compléter ouais. juste un peu en disant qu'elle a dit tout à l'heure que c'était euh, par exemple la lune et le soleil. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, même sur si l'autre teinte de photos, mm -hmm. lorsque vous avez Instagram, vous allez remarquer que mon Instagram est un peu plus froid. Mon okay. Instagram il est toujours un peu plus froid, le ciel est un peu plus chaud. Ah oui c'est vrai comme c'est vrai qu'un peu tu vas sortir un peu orange mais sinon t'es gris noir voilà. es le él él él él plus bleu le plus froid tu est vois en fait. ouais. Arrêtant, es de... le doré est un peu plus chaud et hein. oui. comme elle a dit nous on, euh, nos différents euh, comme tout le monde hein, nous on discute. Hmm. Euh, on discute beaucoup on discute beaucoup donc, on, fait on fait beaucoup de compromis, de fois très difficile, mais mm. comment on est en à gérer nos différences Souvent en lâchant le okay. lorsqu'on a un souci, lorsqu'on se prend la tête, connaître sa personne, connaître comment sa personne réagit. Exactement. Une façon de communiquer comme moi, je la communique moi. Exactement. Elle, elle est expressive. Elle est. Mm. Dans l'intimité, une fois. Voilà, elle est explosive. Dans l'intimité, uniquement elle est expressive. À l'extérieur, elle est calme, elle ne voilà. parle pas. À okay. l'extérieur, elle explose. Oui. Et à la maison, je ne parle pas. Voilà. C'est intime. Du coup, okay. nous deux, on a différentes manières de communiquer, nous donne différentes manières de, de s'exprimer quand on a des problèmes. Mm -hmm. À la plupart du temps, il faut laver. J'avais dit que... Si on se la tête le temps. et quand oui. on essaie d'avoir raison, on aime nous deux avoir raison. À chaque fois, on veut avoir raison. Mais il faut qu'à un moment donné, quelqu'un lâche. Il faut qu oui. Parce que finalement, oui. on a le même objectif. On veut être oui. ensemble. Donc, on sait qu'on n'est encore sur le chemin et oui. qu'il faut vraiment beaucoup de travail. Du coup, qu'est-ce que nous on fait on Soit elle va lâcher prise en disant Oui, j'ai compris, bébé. Ou soit moi, je vais lui dire. Euh, non, c'est bon, j'ai compris. On va discuter, même quand on ne veut pas discuter parce qu'il parler. Oui. Je veux lui parler. Elle dit je ne veux pas écouter. Je t'ai dit tu vas écouter. On va parler quand même. <rire> ouais. puis, elle me dit oui, mais t'es tout le temps avoir raison. On va parler oui, pas t aimes. T aimes. Je dis, Même ça. On parle quand même, tu vois. C'est important. Et du coup quand on dis souvent de parler, après euh, la plupart du temps ça va. Hein. Mm. Puis, on va prendre la tête des jours après. <rire> ah non c'est c'est beau parce que, comme tu l'as dit, la communication est tellement importante. Et on se rend on est dans un groupe, c'est vrai, on n'a pas grandi de la même façon, on, on ne réfléchit pas de la même façon, on ne communique pas de la même façon. C'est vraiment important de s'asseoir et dire OK, j'essaye de me mettre dans la peau de l'autre pour savoir comment est-ce que j'aurais gérer les choses. Mais la communication, je vous dis, moi-même, dans notre groupe ici, là, c'est pas évident. On, on essaye chaque fois parce que moi, je suis, je suis expressive en écriture, mais parler, là, c'est difficile. <rire> Donc, c'est toutes les femmes. Mais, les mais avec le temps, on s'améliore et puis on, on cherche vraiment le meilleur pour le couple si on veut vraiment avancer ensemble. Super. Donc, en euh, vous êtes Bon, quand, bon vrai, je, quand je dis je vous connais, vous n'avez pas eu le temps peut-être de dire, mais euh, vous, vous êtes rencontrés en février, puis... Euh, euh, <rire> puis mon yes, ça. <rire> Février de cette année, puis yeah. d'ici mars, à aménager avec Camille, et puis aujourd'hui, on est ensemble, etc. Généralement, on sait que dans un couple, c'est souvent la femme qui va faire les sacrifices ou bien se déplacer, suivre l'homme. Mais tu as, bon, toi, tu, tu, tu, tu, tu n'as pas eu aucun stéréotype, aucun préjugé, du genre, ah non, c'est la femme qui doit faire ça, non, elle va me suivre, si je dois monter, elle va descendre, etc. Hum, dans votre couple, est-ce que vous avez eu euh, des moments, je ne vais pas dire des préjugés, mais comme je dis juste en prenant cet exemple du genre, normalement c'est la femme qui, qui suit l'homme, bien qu'il va aller vers l'homme, soit déménager, se marier, vivre ensemble, etc. Mais il toi tu eu la liberté de le faire parce que tu t'es dit, écoute, il n'y a pas de différence, c'est pas comme si il y a une espèce de supériorité entre nous, si j'aime quelqu'un et j'ai la possibilité de faire, je vais le faire. Donc j'imagine dans votre couple, si genre les stéréotypes n'ont vraiment pas eu d'impact ou quoi que ce soit, ou que ce soit peut-être autre peut-être tu tu sors avec quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité etc comment est-ce que vous avez eu à gérer cela ou comment est-ce que vous avez vraiment à vous complémenter hormis tout ce que peut-être la société pourrait penser des couples en général alors déjà moi ça m'énerve un petit peu ce genre de de stéréotypes euh, par bon. exemple, on dit que oui euh, L'homme vient habiter euh, chez la femme. Autre. Là, on est, c'est un peu peut-être comme vous. On est dans des grandes villes. On est à Paris. Euh, c'est une question de euh, de facilité, quoi, ou de tout simplement de, de possibilité. Là, il n'y a pas de question de de oui, la femme ou l'homme. C'est comme ça. Là, euh, on a fait les choses parce que euh, c'était possible de cette manière, parce qu'on avait juste envie d'être ensemble, uh -huh. c'est possible de cette manière, voilà, tout simplement. Après, il y a pas mal de préjugés. Euh, moi, étant de Paris, étant des Antilles, étant même Française, tout simplement, je pense je m'attache peu à tous les préjugés et à tous, les, toutes les choses un peu plus culturelles que vous, mmh. euh, la communauté peut-être euh, camerounaise, surtout ayant vécu le Cameroun, voilà, parce que je sais que du côté de France, euh, c'est un peu plus difficile, dans mon mmh. cas, il n'y a aucun difficile, mais avant, moi, le Cameroun, c'est super bien, ma mmh. euh, belle-sœur, elle est éthiopienne, euh, mmh. c'est très bien, tu vois, mais je sais du côté de France, c'est différent. Ouais, donc, euh, c'est, comme tu a dit, c'est que, sur le moment, sur le coup, lorsque je me rends compte que finalement, c'est avec elle que j'ai envie de passer le reste de ma vie, je l'aime énormément, en, en un euh, que ce qui a été montré, ce qui a été fait, qui n'a jamais été fait auparavant, et qu'elle a conduit fait, mais on se dit, pourquoi perdre le temps finalement, On ne, on ne perd rien à essayer, et si on s'aime réellement, et qu'on a vraiment ce but-là qu'on s'est dit au départ, on va aller avec. Et on oui. sait comment le faire. Comme c'est la facilité, c'est que oui. ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est comme ça on ne pose pas de question de férodite ou euh, Comme elle a dit, c'est un plus, peu plus, plus compliqué de notre côté, du côté des Camerounais qui connaît oui. la famille. Mais euh, honnêtement, j'étais un peu déjà depuis tout, tout jeune, un peu anarchique. ce genre. Tu peux que tu veux, même pas, Donc, écoute, montrer à quel point le stéréotype et moi, ça fait vraiment deux. Yeah, mais euh... ça dépend du sujet. Mais oui, ça dépend du sujet. <rire> <rire> C'est un sujet qui me plaît, tu vois, ça fait du de... <rire> oh, <ouais. rire> euh, euh, J'ai dû littéralement imposer, imposer. Kabir, on n'a pas dit imposer parce que ça s'est fait très rapidement, quand même. Ça mm -hmm. n'a pas bien accepté euh, ouvertement, mais ça n'a ça pas été un lit direct au départ, ça a été oui, plus... Euh, il a fallu un peu, euh, voilà. Mm. Euh, donc, Camille, je vais dire que c'est elle-même qui a convaincu finalement tout le monde, parce que moi, j'ai évidemment que je partage elle-même tout le sur les réseaux. Et donc, quand tu partage, je partage tout le monde, tout le monde, tout le monde sort, comment je se suit, la famille elle-même elle comprend, elle a la tranquillité. C'est pas... On est pas sûr tu ne pas à côté. On ne va pas le faire ça. Je la famille, c'est catégorique, tu vois. Non, oui. je remercie encore ma famille pour ça, d'avoir euh, accepté, parce que c'est pas mm. que les là qui ont vraiment le vrai truc se tout, on rien comprendre. Oui, c'est euh, vraiment euh, là. Et euh, voilà, c'est pour ça que nous, que j'habite chez elle, j'habite chez nous, finalement, la fin de fins, c'est qu'on est un chez nous. Voilà. Un chez nous. Là, on travaille à ça. Là, on travaille à ça pour avoir un chez nous plus grand, un truc pour voilà. chez nous, voilà. Non, c'est parfait. Parce que oui, vous avez parlé de vraiment d'être à l'aise, de vous, de vous lancer. Parce que c'est quand, quand tu sais, tu sais, t'avais besoin de dire non, il faut que je, je l'examine encore, attendre un ou deux ans avant de dire qu'on devait faire grand pas. Et quand, quand tu rencontres la personne au fond de toi, tu sais, non, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez la même vision, c'est dit, écoute, pourquoi est-ce que je vais attendre? Vous foncez, et puis c'est ça, l'amour en fait. Um, une petite, une petite parenthèse. Oui. Moi, mais, mais, je parle beaucoup avec des aînés, des grands frères. Tu sais pourquoi nos parents, avant les envoyé tu disaient qu'il n'y a pas de vie, on reste chez nous. Ah, pardon Tu sais pourquoi nos parents, avant, ont dit qu'il pas de on reste. Pourquoi Parce que si tu veux ta femme chez toi, mm -hmm. tu, tu, tu pars avec elle et puis c'est ta femme. <rire> et après, quand la femme est arrivée. Uh -huh. Tu te rends compte que ce n'est pas la bonne, c'est trop tard. Il y a deux familles qui sont un peu de faire le pont pour que ça dure, en fait, tu vois. Et pourquoi on se passé comme ça Parce que on, on, on connaît qu'on peut vivre avec une personne, finalement, quand on vit avec lui. Tu vois Parce que oui. quand je suis chez lui, là, ah, c'est beau, facile. ça peut tenir même 10 ans. Oui, mais quand, Et quand on est dans la maison, mm -hmm. Elle va venir mm -hmm. chez toi, tout sera parfait. Mm -hmm le moment en fait qui est là. Mais vivre fait, mmh. savoir que finalement c'est toute une vie. Et en fait, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mmh. Il hein. faut être sûr quoi. Et quand oui, oui. tu as une vie qui dit je veux me construire, je veux mmh. être sûr, ça c'est plus un mmh. risque que tu as peur de prendre finalement. Ce n'est mmh. plus un risque que tu as peur de prendre. Tu as envie de le prendre le plus tôt possible pour te rendre vite compte si c'est bon ou pas bon et tout, voilà, pour passer à autre chose ou pour rester. Oui, oui. Voilà. <rire> <rire> reste oui, il bien. c'est là! C'est là! C'est <rire> là juste la gare. <rire> bon, pendant, bon, sûrement, euh, vous avez eu à voir vos différents, comment est-ce que vous gérez vos conflits, euh, vos, bon, vos casse-têtes, etc. Et quand vous, avez, vous vous êtes rencontrés, vous avez dit, bon, là c'est la personne, je me dévoile, je fonce, etc. Pour vous, quelles sont les leçons que vous avez peut-être eu à apprendre dans cette relation que l'amour en, en étant toi, Camille, en étant avec Franck, comment est-ce que tu as su que tu l'aimais et tu te dis là c'est le bon, Franck pareillement aussi. Parce que j'imagine, on a, a peut-être eu, on a eu des, des, des relations, on va aussi dire sérieuses, en avant de rencontrer nos hommes, etc. Oui. Qui fait la différence? Vous voyez, je suis là et puis je dis, je ne peux plus rentrer en arrière, je suis casée. Quel, pour qu'est-ce bon, qu qui vous donne ce sentiment-là? Bah, moi, ce qui m'a donné ce sentiment, c'est euh, déjà qu'il m'impose. Il m'a mm -hmm. vraiment imposé à toute sa famille, les yeux fermés. Ok. Ça, littéralement, vraiment imposé. Et ça Ouais. Ouais. Es tout, es tout, es en sécurité, du genre, oh là, c'est sérieux, là, il n'y a pas de cache-cache. Il, avance, il a avancé, il m'a comme... présenté pour moi, il assume. Et oui. c'est ça en fait. Un mm -hmm. homme doit assumer. Ben, et là, vrai que il ne être franc, mais ni aller à gauche, ni aller à droite, il a assumé. C'est mm. le premier jour. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut et il va montrer que c'est moi qui veux. Euh, oui. au travers de, de, de tous ces proches. qu'est-ce que je peux dire à ça t'as rien hein? tu un vas dire, oh non c'est trop c'est trop rapide je peux pas j'ai peur <rire> non non non j'ai jamais eu peur avec lui parce que tout est allé tellement naturellement uh -huh. même si euh, tu vois il m'a imposé mais au final c'est un petit nuance, tu vois <rire> Un ours, il est tout doux. Un ours-brun, un ours-brun. Il est tout doux, il prend le temps il est réfléchi. Mine de rien, même s'il paraît euh, un peu dispersé, un petit peu foufou, un peu fugueux c'est ah quelqu'un ouais. qui est très, très, très, très, très réfléchi. Donc, euh, en quelque sorte, il m'apaise et il m'apaise pour nos projets futurs. On a mis à place ce qu'on souhaite euh, pour le futur, comment on le souhaite et on est en accord, Et on est tout à fait en accord. Mmh. Alors Franck Ouais non mais moi c'est pareil hein. <rire> mais, étant Et tant comme, comme Camille a dit, je suis très fougueux, je suis quelqu'un qui est actif. Je suis, suis hyperactif, j'aime euh, oui. viens de trop faire tout à la fois et des fois je ne me canalise pas. Mais finalement même quand je fais tout à la fois, je sais où je dois aller en fait. J'ai toujours l'arrivée, j'ai le point d'arrivée qui est là, même si j'ai le d'aller comme ça et de faire où je vais arriver, tu vois. Euh, j'avais un idéal, j avais, j avais pas, on ne va pas dire la femme idéale, mais j'avais un idéal par rapport à ma future ma femme. Et mm -hmm. rencontrer Camille, c'était euh, tous les cas qui étaient couchés finalement, tu vois. Alors, on m'a opéré. Euh, je, j'étais, je, euh, je, je, devais vraiment, vraiment galérer si j'étais pas en couple avec Camille. Parce que j'ai été en couple, avec des gens très mais c'était pas pareil parce qu'elle a littéralement pris son moi comme un bébé, elle a tout fait des tout, tout. Je me suis dit, oh wow, okay. que J'ai du caractère, hein. Ouais, ouais, ouais ma et me fait à ta maman, elle ça pas trop peur parce que ça me prend dans mon bois, hein. <rire> <rire> Donc, euh, non, moi, comme elle a dit, je n'ai pas, pas voulu, voulu euh, t'agir Et euh, mm -hmm. au final, c'est comme je te dis, c'est que beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils ont peur d'être déçu Quand tu as déjà été déçu, pas forcément en, pas, pas forcément, euh, en amour ou, ou en relation, mais dans mm -hmm. la vie de tous les jours, quand tu as déjà été tellement déçu et que tu as continué à avancer, c'est mm -hmm. finalement, pour ça que une étape. Et quand tu comprends ça, tu ne t'es dit peux pas avancer et je me donne ah, là, à fond. Tu un... me à fond. Putain, que si ça ne fonctionne pas, je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de, rien, de rien. Exactement. Tu ne regrettes rien aussi. Voilà, je ne regrette rien. Donc, moi, j'ai foncé et euh, heureusement pour moi, a mis à la série. Elle ne s'est pas dit non, c'est trop rapide pour moi. Et ça m'aurait donné une Tu vois, c'est plus accéléré que. Derrière, ça inscrit pas un mot de... « Non, prenons notre temps, Donc calme-toi. » Ça te rend vraiment... mis mmh. à fou, et puis finalement, peut-être ça meurt. Au final, on prend notre temps. Hein. Oui, on bien va, sûr. Va, oui. On prend notre temps, on attend d'être bien stable, euh, de monter mmh. notre appartement, de, de pouvoir euh, ensuite de pouvoir, euh, euh, se marier, ensuite faire des enfants, voilà. Mmh. Donc, vraiment, les choses étape par étape, ça ne viendra pas comme ça, mais là. On a quand mmh. même temps. Oui. Mais les sentiments, vous vous lâchez. Là. Oui, bien oui, sûr. Oui. On prend notre temps. Un an, un mois, un an, deux semaines, c'est le temps. Ça, on prend notre temps. Sentimentalement, je pense que tous les deux, on, on a déjà passé toutes les étapes, peut-être des frayeurs, on va dire sentimentales. On a eu des déceptions, on a, eu, on a fait du mal, on a, on a été blessé, on a tout eu des mmh. deux côtés. Donc, euh, on n'a plus rien à prouver, euh, je mmh. pense, de manière sentimentale. Mmh. Donc, on n'a même plus d'ego non plus à, à avoir. Tu vois. Mmh. On a déjà vécu pleinement euh, des relations. Mmh. Donc, euh, on ne peut qu'être nous-mêmes dans cette situation mmh. et qu'embrasser euh, pleinement euh, nos, nos sentiments. Mmh. C'est parfait. Ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est en amour, quand tu s'enfonces, vas-y. C'est comme on a déjà eu à vivre des déceptions, ne pas avoir peur, apprendre de tout ce qu'on a eu à, à, à vivre, à appliquer sur nos, nos nouvelles relations, mais vraiment se donner à fond et profiter du, du plus qu'on peut, parce qu'on ne vit qu'une fois et puis si tu sais que tu as trouvé la bonne personne, écoute, vas-y, parce que c'est ta vie. Tu as Alors, qui va, va se dire quoi, qu'est-ce qui va se passer avec ceci ou cela, du moment où vous êtes heureux, pleinement, sincèrement, je pense que vous oui. devrez normalement bien aller en fait. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ce stade, il faut mm -hmm. avoir quand même une certaine maturité émotionnelle. Hein. Oui, oui. Parce que, euh, en face et aussi tomber sur la bonne personne. Là, c'était vraiment, on va dire, un coup de chance qu'on soit tous les deux sur cette longueur d'onde. Mmh. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui a cette pensée, l'autre non. Mmh. Et mmh. la chance à, faire à ce moment-là, tous les deux, on a cette pensée. On a mmh. de oui. et de lâcher émotionnellement. Parce que c'est mmh. pas de se dire qu'il faut être soi, faut lâcher, essayer de se faire confiance, etc. Mais il faut d'abord apprendre à tomber, il faut d'abord être bien tombé pour pouvoir aussi comprendre les bons signaux et pouvoir se lâcher à la, avec la bonne personne. Moi. Après, je devais rebondir en disant quelque chose dans nos regards, le recap que tu as fait. Tu as fait un recap qui disait qu'il faut apprendre quand on a appris de ces zéros ou que quand on, on, est passé de, on, a, on a vécu cette nouvelle relation, il faut appliquer ça dans les autres, à la, la prochaine relation. Mm -hmm. C'est quelque chose auquel je ne suis pas très, très, très, très, très d'accord, en fait. Tu ne okay. appliquer ce que tu, tu ne peux pas appliquer, ce que tu sais, ce que as peut-être dit, dit retenu d'autres relations. Suite à ta nouvelle relation parce que finalement les gens sont différents mmh, c'est une erreur que beaucoup de personnes font c'est que j'ai été blessé par un mec comment je ne fais plus confiance parce que j'ai retenu ma leçon, que je ne dois pas regarder dans son téléphone ou je dois regarder son téléphone juste vers ça faut que tu pourris parce que le mec finalement en face de toi il n'a rien fait et il est différent donc, oui. ça, oui. Où la meuf oui. Est, oui. Est, oui. Elle, est pour <rire> elle se fait, mais ouais Moi je ne peux rien faire en fait On a tu as commencer à me, à me donner des restrictions Par rapport à ce que tu as appris Non et non, donc ça c'est une phrase que j'aime pas j ai, j ai, Je suis plus d'accord avec le fait Qu'il faut se lâcher émotionnellement Voilà, hein. mais pouvoir mm. repérer euh, Quand même certains signaux Par rapport aux, aux histoires qui ont un peu traduit Voilà, repérer les, repérer les signaux Voilà Ok, ouais. repérer les signaux c'est parfait, fait toi Franck, tu as dit quand tu rencontré Camille, tu avais eu ton accident, ton opération, le fait qu'elle a bien pris soin de toi, c'était vraiment dit écoute, elle, elle est bon, je, je sens son dévouement, elle est dedans, moi de toute la façon j'étais dedans, je vais juste me lâcher tu vois un peu. On se, là on se rend compte que c'est vraiment dans les moments difficiles en fait que vous créez encore plus de points forts, plus d'affinités de, de, pour vous, Et si vous vous rendez compte que oui, tu as souvent l'habitude de te dire écoute, je peux faire des choses seule, je suis capable, je suis fort. Oui, tu... toujours. <rire> <rire> tu te rends compte qu'il y a des moments où tu as besoin de quelqu'un, ouais, ouais. où, où tout, la France pense en je suis parce que nous sommes. Si tu étais seule, tu n'allais pas être capable de surmonter certaines étapes. Et ouais. grâce à ça, vous, vous créez encore plus de, de beaux souvenirs, de moments plus forts entre vous et c'est plus beau en fait. Ouais, J'aurais été capable de surmonter cette avec un peu plus de difficulté. Là, la vérité, non, mais est... On, est... on est toujours capable. On est capable de faire des trucs ouais. mais avec plus de difficultés, en fait. Ouais, c'est un peu plus facile. Moi... Et avant de donner de... De la parole, mm -hmm. ce que je veux dire, c'est que notre couple vraiment a été sur le groupe. On s'est vraiment battu sur, euh, sur la douleur. De mm -hmm. la base. J'explique mon appel de votre part, cette période. Le mien, le 1er novembre, le mien, le novembre. Mm -hmm. Quand on s'est rendu compte de ça, je pense que vraiment, ça nous a rapprochés. Mm -hmm. Et après ça, j'ai eu mon opération. Et mm -hmm. dans ce moment-là, dans j'ai eu le soutien. Mm -hmm. Donc, dès le départ, finalement, un peut-être, ça nous a sollicités. On qu'on peut compter l'autre. Mais il y a une chose que j'aime bien dire c'est que c'est 1 plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire qu'un couple, c'est une personne qui est entièrement structurée. C'est une personne, qui est, est une personne qui, euh, qui, peut, qui est capable de se débrouiller seule, qui, euh, qui, qui est faite entièrement, qui est équilibrée, plus une personne qui est tout aussi équilibrée. Les mmh. personnes qui sont totalement indépendantes, euh, seule, qui vivent au seul, qui s'assument au seul et qui sont entières, qui forment un couple. Parce que le couple, ce n'est pas euh, une personne qui va supporter l'autre. Okay. C'est deux personnes qui montent ensemble, qui évoluent ensemble. Ça, c'est parental, C'est vrai qui va supporter l'autre, c'est lui-même et son enfant. Hein. Voilà. <rire> c'est ça. C'est comme ça. un pour ah, la personne est totalement construite. Mais la personne fonctionne que si les deux personnes sont construites. Et okay. On ne parle pas de matériel. On ne parle pas forcément de matériel. On parle de mindset, On parle ah, de totalement de, de tout, de tout, de, tout, de tout, hein. Oui, exactement. Ouais, vraiment, et comment on dit souvent chez nous au village un brindis de balai ne balait pas le sol. Plusieurs brindis. <rire> oh, vous allez <rire> okay. C'est ça. Ok. okay. C'est vrai que moi, moi j'ai toujours cette envie de de penser que c'est important d'être entière parce que tu ne peux pas non plus complètement t'accrocher te, te, à une personne en te disant que donc, je suis peut-être un bâti, je suis brisé, etc. Donc, cette personne va venir comme remplir euh, des. De ma vie. Normalement, vu qu'on est une personne qui, oui, ils peuvent avoir des lacunes quelque part parce qu'on n'est pas parfait. Une personne peut être mieux avancée dans un domaine que toi. Vous pouvez apprendre l'un de l'autre, mais en, dans ce, tout ce processus, vous montez ensemble, vous grandissez ensemble. Pas vraiment comme une personne, comme vous l'avez dit, qui va quasiment porter vient. Oh, si c'est pas d'accord, allons-y. Ça devient plus. C'est lourd en fait, pour l'autre personne. C'est comme si une personne travaille plus. Et l'autre a là pour recevoir, recevoir, pendant que l'autre donne, donne, donne, là, à un moment donné, on se fatigue. Mmh. Exactement ça. Mmh. C'est parfait. Bien. Je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Est-ce que vous avez euh, des, des, des tips euh, sur comment maintenir un couple en pleine santé, en forme? Mmh. Comment, euh, je, comment dire? C'est vrai qu'il y aura toujours, on me dit, il y a toujours des... Mmh. C'est pas parce que dans le monde de, de belles photos que tout est beau, mm -hmm. tout, Quel quel conseils pouvez vous donner finalement à des personnes qui peut-être soit ont peur de s'aventurer, qui ont peut-être des stéréotypes disant « Oh non, je ne peux pas soit sortir avec quelqu'un qui n'est pas de ma nationalité, soit sortir avec quelqu'un qui est plus âgé que moi, soit, je ne sais pas, juste être avec quelqu'un qui ne... » on va dire quoi, je ne peux pas être avec une femme qui ne va pas tout lâcher pour moi et pour me suivre, etc. Est-ce que vous avez des conseils pour donner à des personnes en fait, qui peut-être auront des difficultés, que ce soit en amour ou des stéréotypes sur des relations en, en groupe Après, non. je pense qu'il ne faut pas, enfin moi de mon côté, hein, je pense qu'il ne faut pas euh, se euh, comprendre en fait, frustrer quand on oui. a une personne, c'est ton idéal. À un moment, tu vas te dire, bon ben, je vais aller avec cette personne même si, au fond de moi, il y a des choses qui me dérangent. Il faut aller vers son idéal. C'est important parce qu'après, s'il y a des soucis, on va toujours trouver des défauts. Alors que quand on va vers son idéal, il n'y a pas de, de problème. Ensuite, il y a des choses qui deviennent, on va dire, un peu moins gênantes et au contraire, deviennent euh, du charme. Mmh. Alors, je pense que pour nous, euh, peut-être que toi, tu aurais aimé avoir euh, une personne qui vient peut-être de chez toi, ou peut-être que le fait aussi que je sois de la voisine, des enfants, toi qui apprécie euh, la musique, qui apprécie un petit peu la langue, qui apprécie tout ça, au contraire, ça mmh. fait plaisir. Ouais. Voilà. Donc après, moi, ce que je voulais te dire, c'est que, euh, en tant que. Euh, je, ne pas, je ne peux pas dire que je vais donner, donner un conseil à quelqu'un. Parce que euh, moi je ne suis, je suis pas parfait, on n'est pas parfait, ah mais ouais. ce que je dis c'est que par rapport à mon expérience et à moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut des fois vraiment l'accepter. La plupart du temps, comme on dit l'homme dans le poste, il faut vraiment l'accepter. Des fois vraiment l'accepter. Et pour moi, ça me réussi un peu d'être avec une étrangère parce que j'aime pas la monotonie. Euh, comme elle a dit, j'aime beaucoup de trucs euh, nouveaux et euh, avec elle j'ai de la nouveauté presque tous les jours. Donc, euh, moi, ça me va. Mm -hmm. Avec une camonaise, j'aurais été mal malheureux. Non, on l'aurait trouvé, oui, la vérité, on aurait trouvé un moyen, parce que moi, j'aime pas m'ennuyer, de, de, de, de, de rompre la monotonie. Mais étant avec une étrangère, pas camonaise, la... Moi, j'ai pu à me couper de ça. Oui, oui. C'est pas monotone. Mais <rire> ce que je dis vraiment vraiment, gars, euh, quand vous n'êtes pas prêt, vous ne mettez pas la pression. Mm. Et quand vous trouvez la bonne personne, on n'a pas besoin de vous dire. Ça. On n'a pas besoin de vous dire que c'est la bonne personne, vous allez le sentir. Et quand vous allez le sentir, vous ne perdez pas le temps. Parce que finalement, on a l'impression que le temps, on a le temps, mais on n'a pas le temps. On n'a pas, <rire> pas le temps. Quand on voit notre vie à deux, on se dit qu'on est là depuis dix ans, pourtant on n'a on a même pas encore un an. Et euh, quand on aura dix ans, on pourra toujours comme ça, on n'a toujours pas, pas un an. et euh, C'est ça, le temps, il n'y a, a pas le temps. Il a pas, mm. il a pas le temps, c'est comme ça. que, que là où on, euh, on nous dit quelque chose, on se retrouve dix ans après, on est toujours là. Donc finalement... Euh, ouais. Et ça, moi, je peux donner comme, euh, voilà, comme chips un peu. Je peux partager mon expérience parce que je le dis. En fait. Parfait. Merci beaucoup de vous, avoir, de vous avoir libéré pour cette interview. Je vais laisser les liens de leur page individuelle. La page, je suis parce que nous sommes de la page Franck, de Franck, la page de Camille. S'il vous plaît, likez, suivez-les, partagez, parce que vraiment vous allez adorer leur contenu. Mais encore, tu dis. Ça ouais. va. Normal. <rire> Je suis un gros professeur, mon excuse. En tout cas, merci beaucoup et gros bisous à vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye. Merci, bye bye. merci, Samidi. Merci à toi. Bien. Bisous. Bye. Bisous. bye. bye. bye. Ah bah, tu vas couper plus tard. Tu vas couper dans le montage. Bye. bye, bye. bye. bye. bye. bye.